Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique littéraire dans laquelle je vais vous parler d'une belle histoire du temps de Stephen Hawking. J'ai eu envie de lire ce livre de Stephen Hawking suite à mon revisionnage en fait, des vidéos de Bruce d'Y penser, euh, qui est une chaîne que je vous conseille vivement, une chaîne de vulgarisation scientifique euh, qui est absolument géniale et qui m'a fait, bah voilà qui m'a donné envie de, de me replonger un petit peu dans la physique et donc euh, de lire Une belle histoire du temps. Le pitch qui n'en est pas vraiment un du coup parce que c'est pas un roman mais un ouvrage de vulgarisation scientifique. Une belle histoire du temps c'est une version enrichie, restructurée, parfois simplifiée euh, du premier bouquin de vulgarisation scientifique de Stephen Hawking euh, qui s'appelait Une brève histoire du temps. Dans ce livre, Stephen Hawking répond le plus simplement possible à, à des questions pourtant très complexes sur l'univers. Donc ça peut être euh, de quoi... c'est quoi l'univers, de quoi il est composé, quelles sont les forces en présence, à quoi il ressemble cet univers, d'où il vient, comment il s'est créé, et puis qu'est-ce qu'il va devenir. On, on parle de relativité restreinte, de relativité générale, de physique quantique, de théorie des cordes, etc. Le but, en fait, c'est de comprendre que l'espace et le temps, en fait, c'est pas deux choses séparées, mais qu'en fait, euh, bah, tout est extrêmement lié, et que c'est pour ça qu'on parle d'espace-temps. Dans ce livre, vous en apprendrez plus sur l'univers, sur son expansion, sur l'espace-temps, sur la gravitation, les théories d'Einstein, la physique quantique, et puis euh, le Big Bang, et les trous noirs, et puis les voyages dans le temps, parce que c'est trop cool quand même, hein <rire> Ce que j'en ai pensé. Une belle histoire du temps, c'est un, un, un ouvrage que j'ai savouré petit à petit, chapitre par chapitre, Parfois en faisant des retours en arrière parce que je me rendais compte que j'avais pas bien compris en fait ce qui avait été dit. Euh, souvent je regardais les vidéos d'y penser euh, qui étaient en, bah, en rapport avec ce que je disais pour essayer de me comprendre. Parce que c'est vrai qu'avec les schémas des fois c'est plus facile. Et puis c'est bien en fait d'avoir deux approches pour essayer de, de vraiment bien tout comprendre. Euh, ça m'a vraiment replongée dans des études scientifiques que j'ai fait, fait par le passé, voilà, j'avais étudié tout ça en fait, et je l'avais complètement oublié, et surtout j'avais complètement oublié à quel point c'était cool, et à quel point ça pouvait donner le vertige, et à quel point en fait, euh, l'univers, on, on a du mal à le saisir, à comprendre ce que c'est, et, euh, et à le, à le conceptualiser, euh, j'ai été absolument fascinée par euh, tout ce qui est écrit sur l'espace-temps, euh, par bah, tout ce qu'on qu pourrait faire, et ça m'a donné des, des dizaines d'idées de bouquins euh, avec des voyages temporels. Euh, voilà, j'ai même recommencé à écrire un truc sur, sur les voyages temporels, que sur lesquels j'avais réfléchi il y a longtemps, et puis, et puis là, ça m'a redonné envie, et ça m'a redonné envie de m'intéresser à la physique, euh, de lire d'autres bouquins de vulgarisation, etc., et, et ça m'a fait vraiment un bien fou, je dois l'avouer. Je conseille une belle histoire du temps à toutes celles et ceux qui s'intéressent à qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps, euh, dans quel monde l'on vit, qui s'intéressent à l'astronomie, à la physique, etc. Et qui n'ont pas forcément des connaissances ultra poussées en physique. Néanmoins, je pense qu'il est quand même essentiel d'avoir des connaissances de base en physique pour pouvoir vraiment comprendre euh, le contenu du livre. Voilà, savoir ce que c'est qu'un atome, un électron, un proton, euh, la gravitation newtonienne, tout ça, je pense que ce sont des choses qui, si vous ne les avez pas, euh, risquent vraiment de faire défaut et vous risquez de passer à côté de pas mal de trucs. Après, peut-être que euh, vous pouvez quand même euh, lire une partie du livre sans, sans vraiment tout comprendre, mais euh, voilà, je pense qu'il faut quand même avoir des connaissances de base euh, en physique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à la partager sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien